Bonjour, Nicolas Jacquet, réalisateur de Peau de Chien, un film sélectionné à Courmétrange 2013 qui raconte l'histoire d'un ogre qui poursuit un chien qui tente d'accéder à l'humanité dans une société qui se referme. Les personnages ont été animés sous ban titre sur un fond bleu en photo découpée. J'utilise des photos d'humains que je retravaille légèrement mais que je découpe et ensuite je les anime directement sous le ban titre. Sans, sans, sans prendre des, des rotoscopies ou des choses comme ça pour que j'ai une anime un peu, un peu cassée. Mais comme je, comme je suis euh, un technicien en animation, je sais animer. Donc j'arrive à animer comme ça, sans, sans filet. Et ensuite, les, les, les vidéos en fait que j'obtiens ont un fond bleu, j'élimine le fond bleu et j'intègre le tout en, dans des, en, en faisant du compositing sur l ordinateur dans des décors que je photographie ensuite. Donc j'anime d'abord à l'aveugle, vraiment à l'aveugle. Bah, j'ai bien sûr mon storyboard où j'ai un une mise en plan, hein, donc je sais quel, quel, quelle trajectoire le personnage va avoir, quel, quel est exactement le sens du plan donc dans, son, dans son acting. Et ensuite, je, une fois que j'ai toutes ces scènes sur fond bleu, c'est-à-dire euh, presque aveugle au niveau décor, je, je fais la chasse au décor. Et ça me permet de, de, de composer des décors un peu, un peu différemment que s'ils étaient construits d'abord et que le personnage évolue déjà dans le décor. Ça me permet de déstructurer un peu les décors de temps en temps, de, de plier le, le monde qui y a autour des personnages justement euh, pour créer le, le côté étrange qu'il y a dans, quelquefois dans le décor. Les acteurs, je prends des, oh, c'est très, très préparé, c'est euh, en fait, presque allemand comme, euh, comme méthode, hein, c'est vraiment très, très rigoureux. Je prends d'abord des photos, bon, j'écris d'abord l'histoire, je fais un storyboard très précis duquel je m'éloigne pas trop en général. Et une fois que j'ai ce storyboard, j'ai donc les, les positions des personnages, exactement le matériel que je vais avoir besoin d'avoir. Donc je prends des photos des personnages sous toutes les coutures, euh, enfin les, disons les, les perspectives qui m'intéressent ensuite. Euh, une fois que j'ai ces photos, je, je mets les photos dans Photoshop et je, fais, je tire des planches contact avec tous les éléments que j'ai photographiés parce que j'ai besoin de plusieurs yeux dans différentes positions, plusieurs positions de visage plusieurs éléments de peau, des trucs comme ça, donc euh, après je compose des planches contact qui vont être attribuées à, à chaque plan pratiquement, ou à chaque personnage dans, dans chaque séquence. Voilà. Une fois que tout ça est bien classé, je peux commencer à attaquer l'animation, et euh, l'animation bah, c'est une immersion dans, dans, voilà, dans, dans une technique qui est lourde à, à, à déplacer, donc il, il faut un peu être, avoir des éléments très, très préparés à l'avance pour pouvoir se libérer complètement dans l'animation et laisser les choses sans décor comme ça, en vraiment en pensant à chaque plan, à chaque, à chaque sens dans le plan, chaque personnage doit vraiment être le plus efficace possible dans l'animation. Je recommence jamais des animations, et je suis toujours assez étonné de, de, de l'animation que j'obtiens, parce que je contrôle pas vraiment quand j'ai un mouvement en tête. Même si j'ai une trajectoire, elle change au cours du plan, ça, ça, ça vit tout seul, quoi. et c'est assez bien. C'est pour ça que mes décors, je ne les fais pas avant en plus, parce qu'ils risqueraient d'aller un peu ailleurs. Voilà. Donc, c est, c est, ça, ça, ça, ça, ça introduit un peu des cassures, des côtés un peu vivants, un peu, un peu plus imprévus Bah, c'est jamais imprévu un film d'animation. C'est toujours, euh, toujours hyper, hyper maîtrisé. Donc, moi, ça me plaît que, que moyennement. J'aime bien le côté euh, le côté accidentel et euh, bon, c'est un, un, euh, un peu, gadget de dire ça parce que comme, comme on prépare vraiment tout. Mais au moins là, en passant dix mois à animer, t'as as, l'impression de de, de, de, de donner de l'air quand même. Parce que si c'était vraiment hyper structuré, avec des pauses clés, des rotoscopes, des machins comme ça, ce serait l'enfer. Je ne pourrais pas le faire. Il faut vraiment que j'essaie cette partie de, de laisser aller complètement. Ça, ça, peut, ça peut paraître bizarre, mais vraiment, c ça sort tout seul. Quoi. Euh, non, pas, pas du tout. Par contre oui je mets en cohérence le traitement graphique du scénario que je voulais être très, très noir, en noir et blanc parce que je me suis inspiré des, des cinéastes expressionnistes, et aussi très froid, en utilisant de la matière qui est de la pierre, du papier découpé très tranchant, très tranché, enfin, c'est assez, assez sharp. J'aime bien bosser sur le corps, j'adore les cordes, c'est un truc qui m'obsède un peu. J'ai d'autres obsessions, c'est le c'est le voilà tout, un peu l'extrême droite je ne sais pas si on a le droit de le dire on, on a le droit de dire extrême droite bon bah, extrême droite extrême droite donc ça c'est des obsessions le, aussi le, tout ce qui est en rapport avec euh, bah, oui euh, le travail de Boltanski tout ce qui est historique toutes les, tout, toutes les les œuvres des artistes allemands des années 30 euh, m'intéressent beaucoup, je, je consulte beaucoup, je regarde beaucoup ces œuvres-là, ça, ça, ça, ça me plaît beaucoup, je me reconnais beaucoup dans, dans ce travail. Donc ça se, quand, quand j'écris une histoire, c'est plus par rapport à une perception du réel, j'ai en, vraiment envie d'approfondir un, une, une perception que j'ai de la réalité et puis je, je me sers un peu de toutes mes, pas mes obsessions, mais tous mes centres d'intérêt, que ce soit donc historique, artistique, voilà, pour, pour les réunir et, et consolider ce, cette idée. Euh, voilà. Après, il y a une forme narrative que je trouve, mais je, je consolide tout ça, les formes narratives, par des, par des documentations euh, dans, dans l'actualité, hein. on a traversé, j'ai mis 4 ans pour le faire, on a en fait il y a 4 ans la situation n'était pas comme elle est maintenant, mais bizarrement voilà, ça résonne toujours de la même manière. Donc euh, ça, ça m'intéresse beaucoup, que la, que la réalité soit toujours un peu en écho avec mon travail. Et puis euh, graphiquement, bah, je, je consolide en fait, par, par, par les références que j'ai naturellement. Euh, euh, parce que j'ai fait des études en, en histoire de l'art, et puis j'ai des centres d'intérêt qui sont plutôt portés vers les artistes russes euh, dans, dans, dans l'écriture, dans, dans la littérature. Et puis euh, j'ai des centres d'intérêt qui sont portés vers les artistes allemands dans, dans, les, dans les arts graphiques. donc Tout ça se réunit un bon, je pas que ça, hein, mais... Là, je euh, voilà, vu mes intérêts pour ces choses-là précisément, je, je, ça, je peux les réunir dans ce travail-là et je m'en sers comme d'une force. Alors ensuite, je sens, sens que ça se voit spécialement. Hein, je, on ne voit pas spécialement des références directes et appuyées à tous ces trucs-là, mais ça, ça traverse fortement. Et, euh, voilà. Mais ça, ça reste quand même euh, peut-être invisible si on ne le dit pas. Voilà. J'aime bien quand les choses restent assez simples, assez directes, qu'il n'y a pas trop de... Oh, c'est du boulot, oh là là, il a travaillé, oh là là, on voit que c'est machin truc, oh là là, il a fait ça. J'aime bien que ça reste très... comme ça, comme une bille qui va rouler, puis voilà. Il y a quatre ans ou cinq ans, quand je... Quand, je... Quand, je recevais les... quand je recevais les informations, euh... enfin, la vie courante, euh... voilà, j'étais... plus. Plutôt, euh, plutôt inquiet, plutôt euh, étonné euh, du changement, enfin du, de, de, du glissement euh, que, qui s'opère doucement, des, des, des choses que, que j'aurais pas entendues à l'âge de 17 ans, que j'entends maintenant, des choses qui sont admises alors qu'il euh, y, y a 30 ans on aurait dit mais non c'est un scandale. Bon. Petit à petit, bon, alors, le monde change, hein, c'est pas les mêmes enjeux, etc. On peut dire tout ce qu'on veut, moi je m'en fous, mais j'avais env envie de traduire ça euh, par, par une espèce de, de photographie. Euh, c'est bien sûr, une photographie, on peut se placer dans un endroit où on peut orienter. Mais n'empêche, c'est quand même la matière. C'est quand même une matière un peu réelle. Quoi. Je ne prends pas une photo de n'importe quoi. C'est quand, quand même, il y a une certaine part de, de réalité. Ça se fait sur, un, sur une longue période. Donc est, ce, qui est, ce qui est étonnant, c'est que maintenant, ça résonne encore. Je, je pensais, je me disais, bon, quand je l'aurai fini, pff, ça sera calmé. Quand Hollande a été élu, je me suis dit, voilà... Euh, Bon, c'était anecdotique, on va dire, mais en fait, non, donc c'est ça qui est... Ça me plaît assez, en fait, que ça soit encore un peu, un peu vivant. Enfin, ça me plaît, non, mais je veux dire, c'est étonnant. Donc voilà, c'est là où je me dis que je suis pas trop à la ramasse dans le résultat. pas mmh. que le film fait encore écho euh... Ben, je euh, que... ça, ça... ouais, disons que... Euh... Pas écho, mais il reste dans le réel. Ouais. Mais ce n'est pas alarmant, ce c'est pas, pas des leçons, pas, voilà, mais ça reste une photo, c'est ce que je voulais faire. Voilà. C'est vraiment euh, un témoignage. Pas de, pas, de, pas, de, pas de questions, pas de réponses, c'est basique. Quoi. Ouais. Et je me sers donc des, des, des références que j'ai dans, dans les artistes des années 30 parce qu'il y a des correspondances. Bon, alors ça peut être facile, il a, souvent on entend des gens qui parlent de ça et qui font des raccourcis très rapides crise, machin, <rire> bidule. Ouais. C'est trop facile, hein. c'est pas aussi simple. Mais n'empêche, artistiquement, euh, euh, c'est une période très intéressante parce qu'il y a eu un rejet de la part des artistes, comment dire, euh, qui, qui, traitaient de, enfin, qui, qui traitaient justement de la montée du nazisme. Il y a eu un, un rejet aussi de la part de, de leur, enfin, envers leurs œuvres hein, qui étaient considérées comme euh, de l'art dégénéré, monstrueux. Et j'aime bien approcher aussi ces, ces choses-là. C'est pour ça que j'aime bien que mon film ait une part de dégoût qui mette un peu mal à l'aise. c'est ce que je recherchais aussi j'aime bien tous ces trucs-là, parce que tout le monde cherche à faire des films beaux, c'est euh, surtout en animation. Il faut quand même essayer d'être... Euh, c'est assez lisse, hein, les films en 3D, trucs comme ça, j'aime ai, bien euh, pas avoir ce côté lisse et avoir ce côté vraiment tranché, rugueux, euh, un peu avec beaucoup d'aspérité, comme ça, ça me plaît. Donc c'est aussi... Euh, je me sers aussi de, ces, de, de cette histoire-là pour euh, prendre position, quoi. Avoir un truc un peu, un peu avec une odeur par rapport à d'autres choses qui sont peut-être plus plus plus lisse. Ça me vachement du numérique, et j'ai fait des films avec que du numérique. Et euh, c'est pas cassé quoi, j'aime bien les trucs qui sont un peu cassés. Le, le, le, là, euh, les, les, les films en 3D inventent des choses cassées, inventent des accidents. Ils ont des logiciels maintenant pour euh, qu'il y ait des poussières, des machins. Les gens cherchent ça vachement, euh, même dans les marionnettes, on cherche à casser un peu les choses. Donc mais c'est pas, tu c'est vraiment. Euh, J'aime bien quand c'est vraiment tranché. Quoi. On casse tout, quoi. On, casse le, on casse quelque chose vraiment. Et, mais, mais je peux pas dire que je ne me sers pas d'informatique, de, de je pourrais pas. C est, c est une, ça te donne une puissance de travail. Hein. Je n'aurais pas pu faire, euh, faire ces films avant parce que ça suppose d'avoir une multiplan avec euh, genre cinq, euh, cinq vitres, des animations multiples. C'est impossible de, de travailler euh, et de produire un résultat tel qu'il tel qu est dans, dans, dans ce film-là avec une méthode traditionnelle. Tout seul, tu peux pas le faire. Donc l'informatique, il faut s'en servir, euh, voilà, mais il faut, faut garder... faut pas que tout sorte du ventre d'un ordinateur aussi, parce que c'est un peu flippant. Hein. Mais euh, n'empêche, voilà, c'est quand, quand même... Il existe quand même pas, il reste des marionnettes, mais les mouvements n'existent pas, ils sont pas sur de la pellicule, bon... Euh, Qu'est-ce qui reste En vrai, il reste des marionnettes, puis le, le film, c'est des, des algorithmes, tout est... Tout est... Euh, voilà, donc, c'est pas terrible, quoi. Chacun travaille comme il veut, mais moi, j'aime pas mes marionnettes. Je les aime pas, j'ai pas d'amitié. Je, je les aime pas, je, je, je veux dire, j'ai une relation d'homme à homme, quoi. Enfin, j'essaie d'être, tu vois, d'avoir un dialogue plus que... Plus que... Ouais, j'essaie de me détacher, vraiment. Enfin, C'est peut-être... Là, là, on va dire, il ment, ou, tu vois, mais, mais vraiment, je pense... Euh, il me plaise pas, quoi. Ouais, il me plaise pas. Je ne je, les je, je, je trouve pas beaux, pour toi. Je trouve pas très beaux, voilà, à l'origine, c'est n'est pas... Voilà. Mais souvent, dans les films d'animation, on est tenté à, à faire quand même attention à son matériel, à, à le mettre un peu en valeur, le, tu vois. Par contre, dans mes plans, je, je fais attention à ce que ce soit euh, esthétique, parce que je pars d'une esthétique précise. Donc je cherche à respecter quand même, tu vois, que ce ne soit pas baveux ou mal, mal maîtrisé, mais c'est sûr que c'est quand même du cinéma, tu vois. Dans, dans l'intention pure sur le, sur le travail d'animation, je fais très attention à ne pas avoir d'amitié ou d'amour pour mon euh, bon travail. Je, je fais 25 minutes d'anime, j'en garde 12, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça, je sais pas. Mais euh, bon, on ne parle pas souvent de ça en fait, entre nous. c'est vrai que c'est dur de ne de, de, de pas être très intime avec son, sa création, tout ça. Bon, moi je suis pas. Non, je, je, c'est plus des ennemis presque à la rigueur, tu vois C'est oui. des parties que, que j'expose et, et que je vais chercher dans des endroits qui me plaisent pas forcément, tu vois je vais, je, vais, je, voilà, je, je vais chercher plutôt en moi les choses c'est des, des fois des, des, des côtés qui me... Euh, c'est des côtés euh, qui, me, qui me plaisent pas trop, hein. j'invente rien hein, mais euh, j'essaie je, je, je, de, de voir honnêtement euh, ce qui motive mon travail, je ne vais pas chercher très loin. Quand je réfléchis à une idée, je vais aussi d'abord regarder ce que je ressens, ce que je ne ressens pas, vers quoi je suis, ce qui m'interpelle, ce qui fonctionne, ce contre quoi je suis obligé de me battre. Donc ensuite, la marionnette, elle va traduire un peu ces trucs-là et c'est pas, ce n'est pas miraculeux de ne pas trop aimer. Oui, du j'ai joué avec les codes de l'animation avec le chien, hein, tout sais, les grands yeux, tout ça, c'était un, euh, un peu volontaire de, de jouer. Euh... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc j'ai joué avec les codes de l'animation, parce que souvent dans les, dans les mangas, pour, a, pour euh, rendre un personnage sympathique, euh, on, on grossit les yeux, tu vois, on fait des choses comme ça, des trucs. Euh, C'est des codes avec lesquels je joue, mais j'ai pas d'amitié ou d'amour particulier. Vraiment. Ah, très, très... Bah voilà, j'étais à la conférence sur les monstres, là, et en fait, on est en plein dedans, euh, je vais travailler sur un monstre. Voilà, alors encore un exemple, là, je, je ne pourrais pas aimer euh, ma marionnette, donc euh, carrément pas, et euh, ni aucune des marionnettes qui sera dans le film, donc euh, bon, on verra ce que ça va donner. Pour l'instant, euh, j'ai écrit tout et j'ai pas de... Je commence l'animation, voilà. Et l'animation sera très, très retenue, je, je retiens beaucoup mes gestes. Je euh, voilà. suis assez concentré en fait avant de commencer l'animation parce que c'est toujours, hein, toujours peur de me planter quoi. Surtout que le sujet est assez euh, choquant et euh, comme la matière là, la matière du racisme, euh, voilà, c'est un peu difficile. C'est euh, un peu plus difficile même sur le prochain parce que je, je rentre plus dans le, dans le choc frontal avec le spectateur parce qu'on s'identifie vachement hein, dans un film où on cherche à, à accrocher le personnage et forcément là il y, y aura des aspérités mais euh, on ne va pas les toucher, quoi. Ça va être. Euh, on, va, on va voir. Et euh, j'ai essayé de, de l'animer un peu euh, comme, comme, comme s'il y avait une psychologie un peu derrière, tu vois, de penser à ce qu'il aurait pu être, à ce qu'il aurait pu vivre. Ça peut paraître débile hein, ce que je dis, mais, mais euh, je vais essayer de, de faire en sorte qu'il y ait un petit plus, quoi. Que ce ne soit pas seulement euh, une marionnette, en fait. J'aimerais bien que ce soit. Euh, qu'il euh, qu impressionne un peu plus. Tu vois, qu on, qu on qu'on l'invente vraiment, toi qu'on ait vraiment peur de lui. Pas que ce soit la forme, il est assez banal. Et puis il y a une autre marionnette qui, est, qui doit être un peu elle, qui doit verser dans le surréalisme un peu, parce que je travaille toujours à partir d'artistes comme ça.